Dans cette nouvelle vidéo, on va parler système bancaire et je vais te dire si euh, les banques en ligne fonctionnent avec l'investissement immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu auras la cloche, tu cliques bien sur la cloche ça te permet d'être au courant quand je publie de nouvelles vidéos. Je publie environ deux par semaine. J'ai mis en place aussi une formation sur euh, le, la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Donc, je fais intervenir mon frère qui est avocat en droit des sociétés et avocat en droit de l'immobilier. C'est cadeau, c'est offert. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, au-dessus ou en-dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie dans la foulée. Cette vidéo, on va l'attaquer sous deux angles le financement propre et une astuce par rapport à ta négociation immobilière. Comme tu le sais, quand tu vas aller dans une banque et qu'elle va te demander, quand tu vas aller dans une banque parce que tu es en négociation immobilière, pour vraiment travailler avec toi, ils vont vouloir un compromis pour te sortir réellement un accord de principe. Dans la plupart des cas, ils vont vouloir un compromis pour vraiment travailler avec toi. Ils vont pouvoir te dire que c'est ok, que ça a l'air d'être ok, mais pour sortir une, une, un accord de principe intéressant, il va, falloir, euh, un, un, il va falloir le compromis. Et ce que je trouve vraiment intéressant et que j'utilise, c'est qu'avec les banques en ligne, tu as vu un appartement ou, une, ou un immeuble de rapport intéressant et euh, tu as négocié, tu as appelé, il est 22 heures, tu es chez toi, tranquillement, tu as envie de faire ton offre d'achat, tu te connectes sur une banque en ligne, tu as ton accord de principe environ en un quart d'heure à 30 minutes, tu joins ça dans ton offre d'achat, et ça permet au niveau du vendeur de lever ses derniers doutes. Il est 22h à 23h, tu as, as fait ton dossier et tu es tranquille. Donc déjà, rien que par rapport à ça, pour moi, les banques en ligne, c'est vraiment le top. Ensuite, dans la gestion au quotidien, est-ce qu'il faut utiliser une banque en ligne pour ses investissements immobiliers Je crois que le système bancaire actuel, il est en mutation, ce qu'on appelle en mutation, parce qu'il est en train de ce appelle, se digitaliser. Il est en train de devenir de plus en plus en ligne. Et du coup, on a des banques en ligne qui sont spécialisées là-dedans. Aujourd'hui, j'ai des prêts dans des banques en ligne pour, demander, pour faire un déblocage de fonds. Je le fais tout seul. Je fais un virement aux différents euh, entrepreneurs et c'est tranquille. C'est toujours la même chose. Si tu as un bon scoring, si as, tu rentres à peu près dans les cases, la banque en ligne va être intéressante. Aujourd'hui, je connais aucune banque en ligne qui permet un financement sans apport sur 25 ans. Mais c'est en mutation, donc ça pourra être amené à évoluer. Par contre, si tu veux un financement par exemple sur 20 ans, un différé de 6 mois ou un an, euh, si tu veux être tranquille au niveau du temps que tu passes, moi je, je privilégie le temps que je passe sur les dossiers, les signatures, etc. C'est vrai qu'avec les banques en ligne, tu, tu signes tout sur, euh, de manière électronique. Moi je trouve ça vraiment fabuleux au niveau du gain de temps. Au niveau des conditions qui sont à l'intérieur, c'est assez simple. Je, je t'encourage à faire quelque chose. C'est que la prochaine fois que tu vas être un courtier, tu vas lui dire que tu as, euh, as une banque en ligne qui t'a fait une offre. Moi, la plupart des courtiers, quand je leur dis que j'ai une banque en ligne qui m'a fait une offre, ils, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'aligner. C'est normal. Les banques en ligne limitent complètement leur, leur marge là-dessus pour t'avoir sur ton produit. Et ils sont en capacité de réduire complètement leur marge. Il y a sûrement une question que tu poses, que je l'ai par des personnes que, que j'accompagne. C'est euh, OK, mais du coup, tu n'as personne au bout du fil. Donc euh, La dernière fois, j'étais en sorte de coaching avec, euh, avec une personne que, que j'accompagne. et Du coup, on a appelé carrément directement la personne qui suit mes dossiers euh, chez eux, dans, dans la banque en ligne qui nous a répondu directement. Alors, tu n'as pas toujours effectivement la même personne tant que tu n'es pas, pas rentré dans, dans le tuyau du, du dossier. Mais dès le moment où tu rentres dans le tuyau et que tu as euh, commencé à faire ton dossier, bah, tu as une personne qui est affectée à ton dossier et je peux te dire que cette personne, dans 95% des cas, elles te répondent même plus vite que euh, tes conseillers qui sont euh, sous l'eau par rapport à tout le reste de ce qu'ils ont à faire. Là, c'est un, un département spécialisé pour le crédit immobilier et du coup, euh, bah, ils n'ont que, que ça, que ça, que ça et au final, j'en suis, euh, suis ravi. Donc, faut-il investir euh, euh, dans l'immobilier avec une banque en ligne Fais-toi ta propre expérience, mais ne te mets pas un filtre en te disant que ce n'est pas possible dans les banques en ligne. Si tu as un profil euh, très compliqué, ça va être très compliqué. Donc, euh, j'ai envie de te dire par rapport à ça, base. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de temps, euh, fais vite un dossier. Regarde si tu as un accord de principe et dans ces cas-là, je t'encourage à y aller, peut-être à concurrencer avec un courtier. Mais en tout cas, euh, c'est quand même agréable aujourd'hui d'avoir euh, euh, pas besoin de négocier des frais de dossier, par exemple. Même si okay, on est des investisseurs, okay, on va les faire financer. Malgré tout, tu arrives et euh, bah, tout est à zéro. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt agréable. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà investi dans une banque en ligne ou si tu en es complètement euh, hostile parce que tu, tu penses que c'est complètement impersonnel. Je vais te donner un autre, euh, un autre exemple. La banque physique, tu penses que as, tu crées une relation avec ton conseiller, hein, à savoir que les conseillers, généralement, ils changent très régulièrement pour ne pas euh, garder cette relation pendant euh, 5, 10, 15 ans. En final, euh, la relation que tu vas mettre en place avec ton conseiller potentiellement, sauf si c'est le directeur d'agence et encore. Mais ça se trouve, il faudra la remettre en place dans quelques temps. Donc, deux possibilités. Tu sais que tu vas devoir lever beaucoup d'argent en une période très courte. Là, pourquoi pas vraiment passer par une bande physique pour créer cette relation qui va être sur une durée très courte. Donc, tu sais que tu vas avoir le même conseiller parce que tu vas faire sur 6 mois, 9 mois, voire 1 an. Là, ça peut être intéressant d'avoir un même partenaire pour lever 700 000, 800 000, 1 million, 1 million d'eux. Si c'est pour une opération et tu ne sais pas si tu vas en faire d'autres ou tu as envie d'isoler cette opération de certaines autres opérations, honnêtement, la banque en ligne, c'est ce qui va te permettre la meilleure, comment dire, la meilleure gestion et la meilleure, la meilleure optimisation de ton temps. Et comme on le dit souvent, il y a une ressource que tu ne peux pas acheter, c'est le temps. Le temps que tu as passé à faire quelque chose, tu ne peux pas revenir dessus. Donc, rien que par rapport à ça, moi je trouve les banques en ligne assez bien. Et je n'ai pas que des prêts en banque en ligne, je mixe parce qu'il faut toujours mixer dans ces stratégies. Il euh, faut diluer son risque. Et du coup, j'ai des banques en ligne, des prêts dans les banques en ligne, des prêts dans des banques euh, physiques, de réseau classique. Je t'encourage à te faire ton, ton, propre, ton propre avis par rapport à ça. Euh, mais en tout cas, mets-moi dans les commentaires si tu comptes investir dans les banques en ligne ou alors qu'est-ce qui te fait peur et pourquoi aujourd'hui tu n'investis pas encore euh, dans les banques en ligne. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un gros like. Dans tous les cas, même si tu n'as pas aimé la vidéo, mets-moi dans les commentaires pourquoi tu n'aurais pas aimé cette vidéo. C'est pas de problème, moi je lis tous les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des regards différents, des fois des critiques. Tant que c'est une critique constructive, c'est sympa. En tout cas, voilà, si tu as aimé cette vidéo, vraiment, bah, partage cette, cette chaîne et partage cette vidéo en plus grand nombre à tes amis qui ont envie de se lancer dans l'investissement immobilier. Et continue à me suivre a la meilleure chose par rapport à ça t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu auras la cloche. Tu cliques sur la cloche, ça te permet d'être au courant quand je publie de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, d'ici les prochaines vidéos, passe à l'action et profite de la vie. Ciao, ciao